sans idée euh, euh, précise. Là où je suis au top du top et très contente, c'est la journée d'hier. Le, le caractère humain qui donne du sens au projet, c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément intéressée. On était un groupe très hétérogène et tu as réussi à construire un truc en euh, qui a construit le groupe dans les pépites, c'est les rencontres, c'est la qualité des échanges. Oh bah, ça permet de bien structurer également le le projet dans lequel on espère se lancer, que l'ouverture vers la gouvernance partagée par exemple ou d'autres modes de gouvernance ça a été effectivement une, une découverte. Ce que j'ai aimé, c'est ton rythme, ton énergie, Audrey, et puis beaucoup l'alternance entre le, le, toutes les informations euh, théoriques, euh, un peu plus graves, un peu plus légères, l'alternance avec les jeux où il n'y avait rien d'anodin. Chaque jeu et proposition faisait partie finalement d'un joli tout. C'est la référence de tous les documents euh, et, euh, que je vais pouvoir aller euh, prospecter, et puis, euh,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 <rire> trop bien. Et ce avec quoi je repars, ben c'est l'élan pour concrétiser ce projet à moyen terme.